J'ai eu 26 ans il y a quelques mois Et depuis que j'ai eu 26 ans Franchement j'ai pris un petit coup de vieux Ce qui va assez vous faire rire si vous avez plus de 26 ans Parce que vous vous dire <rire> Il sait pas encore ce qu'il attend ce con Et vous auriez bien raison hein, 26 ans c'est pas âgé en soi Mais depuis du coup que j'ai 26 ans De temps en temps je repense à mes plus jeunes années Et notamment mon petit parcours scolaire voyez-vous De la primaire au collège au lycée Et différents souvenirs qu'il y a eu avec Et je me suis dit, bah tiens Ce serait marrant s'il y avait possibilité de voir ce que d'autres pensent Tu vois des endroits où t'as pu faire tes propres cours et te forger tes propres souvenirs. Et pour ça, quel est le meilleur moyen de le faire Bah, Bien évidemment, les avis Google, mon frère. Alors moi, il faut savoir je suis Jean Google Maps. Moi, quand je voyage, j'utilise je toujours Google Maps, que ce soit pour avoir des avis sur un restaurant, trouver un distributeur ou ne serait-ce qu'un monument, tu vois, ou trouver ta route aussi, c'est un petit peu utile. Et euh, ces avis Google servent à orienter les gens, mais aussi à de temps en temps, on va dire exprimer un mécontentement et je me dis qu'il y a peut-être moyen de creuser à, euh, des choses. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti Thank you. En même temps que cette vidéo, je vous fais un tout petit peu mon parcours scolaire en très rapide. Moi, je suis un Lyonnais, voilà. Bon, <rire> salut, j'en parle très souvent. Donc, je suis originaire de la ville de Lyon. Quand j'étais plus jeune, j'habitais à Lyon 9e. Lyon 9e, c'est pas le quartier le plus hype de la ville. Hein. C'est un quartier qui est résidentiel. J'ai fait mon collège là-bas. Enfin, j'ai fait surtout ma primaire là-bas, l'école Tissot. Et après mon collège, collège de Ferber qui s'est renommé derrière Jean de Verazan. Donc, j'y étais en 2006-2007. Bon, c'est pas, c'était pas le meilleur collège, franchement, pour être honnête. Voilà, il ressemble à ça. À la Actuel, Valmy, Place, Ferber. Même quand ils ont changé en Jean de Verrazzan, tout le monde disait Ferber. Et quand je vois, bon, ne serait-ce que les prénotes, 3,3 étoiles sur 5 21 avis. Bon, allons voir ça. Dedans, je me doute que je vais trouver des gens très jeunes, souvent des élèves du collège, qui vont soit exprimer quelque chose de gentil pour, tu vois, essayer de, je sais pas, gratter un petit peu. Ou alors des gens qui sont vraiment pas très contents. Je crois que c'est... <rire> J'adore ah, ce collège, il est vraiment trop nul. Bien dommage que certains profs soient pas ouf. <rire> Je crois que là, on a un poteau, il est, il est pas très content, euh, le frérot. Il avait envie de... Tu vois, les, les petites parenthèses et tout. C'est de là que naît l'esprit contestataire. Je... Je... Je peux comprendre la démarche d'aller le faire sur Google sous un pseudo. Parce que juste après, t'as quand même un gars un petit peu plus sympa. Je suis dans le collège, il est très bien, merci. Ah notre ami, notre ami qui grandit, c'est prof. Au début, en rentrant dans le collège, j'ai eu peur, mais en tête, c'est cool. À la cantine, ils font de la nourriture trop bonne, pas pour les derniers, mais c'est parce qu'il y en a plus, mais ça reste bon. Les surveillants sont sympas, les adultes, quelques uns, hein. Donc tes euh, petits différentiel, adultes et surveillants. Les, les surveillants ils sont sympas, mais les adultes, il y en a que certains qui le sont. Et le collège genre de Verazan est bien, pas excellent, mais juste bien. Ça. Ça, c'est un futur guide. Ah, ça, on les aime, les guides sur Google. Ah, oh, il y a des mecs, tu vas sur un profil Google, ils ont 1800 avis, ils t'ont vraiment conseillé dans tous les compartiments de ta vie. Lui, il est propre. Le petit passage, la nourriture est trop bonne, mais pas pour les derniers, parce que bon, les bonhommes, <rire> t'arrives en dernier, il ne reste plus grand chose. Je, je, je peux capter le bail. Moi, à l'époque, quand j'étais à ce collège, quand à la fin, il y avait euh, du coup, euh, on va dire la fin du self, tu vois, la fin du repas de midi, ils faisaient ce qu'on appelait du rab, le classique. Et donc, du coup, c'était le moment où tu pouvais te resservir, prendre une deuxième ration. Et donc, du coup, si t'avais encore faim, bah c'était le moment de... de te la donner. Alors autant te dire qu'il y avait des mecs, ils étaient à l'affût avant d'annoncer le rap. Donc tu sais, c'était une meuf qui venait qui faisait Le robe !» Et bah du coup, t'avais des mecs, ils étaient postichés comme ça. Tu sais, avec le coude là, sur le côté de la table, l'assiette dans la main droite, hop, L'Europe mmh, Gros, ça courait hein, et ça y allait. Et je vois venir vos blagues sur le fait que j'ai un petit point. À cette époque-là, j'étais mince. hein <rire> On va dire que j'ai pris du poids un peu après. <rire> j'ai fait une partie de ma scolarité au collège Ferber du temps où madame Lefis le dirigeait avec poigne et efficacité. Wesh, ouais, c'est Thatcher, son truc. Ferber, né à Lyon, était un des pionniers de l'aviation. Est-ce pour cela que l'on a changé le nom du collège Jean de Veranaz, vaguement lyonnais, mais surtout lié au monde de la finance. Cela fait mieux, certes. Boboisation. je suis écœuré devant tant de stupidités. Ah là, là, vraiment, taille de personne, elle est pas heureuse, quoi, là, là, c'est le mécontentement, mais le mécontentement en oh, mettant 5 étoiles, quand même, tu vois, genre, ah, faut pas déconner, hein, elle a passé une bonne partie de sa scolarité et tout, c'était lourd. Le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il se réveille un peu en retard, euh, bah, je vais vous dire pourquoi il se réveille un peu en retard, genre de Verazan, donc le changement de nom dont je vous parle, ça, ça, ça fait quasi dix ans, euh, peut-être même un petit peu plus, je crois que quand j'y étais, ça, ça, ça avait commencé à changer de nom. Se réveiller, on va dire... Quoi 13 ans après Et se dire ⁇ Mais si j'allais mettre un petit ami Google Là comme ça. Véranaz Hein <rire> Quelqu'un qui est... Ça, ça, ça, je vous ai dit, au-dessus, il développe son esprit contestataire Dans, dans 10 ans, t'as un commentaire du, de, du même truc hein. boboisation Je sais pas si c'est ce, si ce qui a fait changer le nom Mais euh, à l'époque, pour être honnête euh, Ferber, vu que tout le monde appelait ça Ferber C'était place Ferber, collège Ferber Ça avait une connotation très euh, négative hein. Ça faisait vraiment très collège de quartier et tout machin Donc euh, peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu euh, changer en, en, en changeant de nom Mais en tout cas, ça a pas plu à tout le monde J'étais dans ce collège à l'époque PTDR, débarre <rire> <rire> franchement moi aussi j'avais des bons souvenirs hein. Surtout un jour en 5 moment. Moi, moi faut savoir que j'ai pas très bien grandi Moi, moi j'étais un gosse vraiment à l'époque à 12-13 ans donc en 6ème 5ème je jouais encore au loup hein, Et à ce genre de choses Et un jour je me rappelle je me suis embrouillé avec un mec donc Dans ce collège là Et à un moment je lui ai dit Nick ta mère <rire> Je lui ai dit Nick ta mère Il m'a mis une patate dans la bouche <rire> Je me suis fait sécher franchement je me suis fait sécher ma race One shot hein, je suis à la fermerie Belle victime Le plus victimaire dans l'histoire c'est pas le fait que je me sois fait sécher Bon t'as 12-13 ans ça peut arriver C'est le fait que lui et moi On ait pris la même sanction oui, je l'avais cherché. Hein, franchement, avec un peu de, de recul, c'était bien mérité. Hein. Mais ouais, je suis d'accord. Des bars et des bons souvenirs. <rire> ah, en plus, je rigole. J'ai vraiment des bons souvenirs à propos de là-bas. Et voilà, c'est tout pour notre collège Jean de Verazan. C'est très très cool. Bon, comme d'hab, j'ai flouté les noms, etc. Vous pouvez aller voir vous-même sur Google Maps. Mais rappelez-vous qu'une partie des commentaires c'est des jeunes, hein, donc euh, pas besoin d'y répondre ou de casser la tête. Je sais même pas si je peux y répondre, mais il faut également prendre ça en compte. Juste après, j'ai déménagé du 9 9e et je suis allé euh, six mois dans Vieux Lyon. Donc euh, Vieux Lyon, euh, voilà quelques images. C'est euh, le quartier un petit peu stylé de Lyon, il y a des pavés et tout nana. Donc je suis resté là-bas que quelques mois, euh, le temps de continuer à aller à Jean Verraten. On a déménagé de Vieux Lyon, vous savez pourquoi Parce que vu que c'est un bah, Vieux Lyon par il euh, y avait des souris. Voilà, je vous le dis, il y avait des souris. Euh, on a essayé de ramener un chat, le chat jouait avec les souris là, on a dit OK, c'est bon, on se casse. Et là fast forward, boum On a déménagé avec euh, ma mère et on est allé à Lyon 3e. Lyon 3e arrondissement, quartier La Villette, c'est proche de la gare. Euh, voilà, c'est assez cool. Et du coup, j'ai changé de collège et je suis arrivé en 4 au collège La Cassagne les amis. Le collège La Cassagne où j'ai passé ma quatrième et ma troisième et le début de l'adolescence tu sais quand t'arrives à 13 14 15 ans presque non franchement c'était un collège également un petit peu de quartier voilà je vous le dis, la villette etc c'était aussi un petit peu quartier il y a pas de problème en soi, ce que ce soit un collège de quartier mais donc du coup il avait tu vois un grand mix de personnes différentes sachant que dedans il y avait également un lycée donc t'avais tu avais des collégiens des lycéens des gens fortunés un peu moins fortunés c'était vraiment une sorte de mashup up qui te donnait des trucs euh, des fois un petit peu drôle quand même. Regardons ça. Une étoile parce que j'aime cette école et j'aimerais étudier là-bas. Je crois qu'il a pas compris le système de notation le frérot. Après à minima, il est un petit peu jeune, hein. Mais si t'as envie d'aller dans un endroit, évite d'aller pourrir sa note Google. Hein. C'est assez cool. Alors là, je crois qu'on a un mec un peu plus.. C'est la Hesse. Les murs ont été repeints, mon daron n'était pas né. La nourriture, n'en parlons même pas, frère. C'est clairement du plastique. Il y a quand même des bons avantages comme l'ambiance. Les cours sont normaux. Certains, certaines surveillances. Il a mis de l'inclusif. Monsieur, j'aime ça. Ils sont sympas et le collège est bien organisé. Ce qui ne cache pas le fait qu'ils ont commandé des ballons quand Macron n'était pas président. Et on n'en a jamais reçu. <rire> Lui, je me permets de lire son pseudo Petit arabe <rire> Ouais, bah après, on peut quand même se dire que c'est vrai que des fois, le collège, le lycée, je sais pas, je connais pas exactement le fonctionnement de, de, du budget de ce truc, mais c'est vrai que même moi, à l'époque, quand j'y étais, c'était un petit peu vieillot. Il hein. y avait des endroits, c'était pas toujours. T'as une très grande cour, mais c'est vrai qu'il y a des bails de murs un peu effrités, pas toujours super quali, etc. Après, c'est vrai que les sols et tout étaient calmes. Et le self de souvenir était ok. J'étais gamin, un jour, ils avaient fait un repas chinois. J'arrive, ils me servent, c'était du sort du, du riz et de la viande, tu vois. Et là, je commence à taper, à taper, à taper. À taper, à taper. Franchement, j'ai tapé ça fort, gros. La seule anecdote qui m'est restée en tête, c'est quand j'ai appris trois minutes plus tard que c'était du cochon. À ce moment-là, j'avoue que <rire> ma perception du self a un petit peu changé, mais il était pas si mal, hein. <rire> T'avais pas le droit de mettre plus de deux desserts, gros. Tu mettais un fromage, tu cachais le yaourt. Donc, je ne suis pas d'accord avec son observation, ou en tout cas, ce n'est pas mon, mon expérience. Le self était bon. Mais attends, mais c'est pas le seul, en fait. Starfallah, la nourriture, les murs misquins, n'y tiennent plus à éviter. <rire> Donc la, la nourriture est dégueulasse Les murs ne tiennent plus Collège à éviter. Ouais, ouais, ouais, ouais, je peux capter. Ce lycée est extraordinaire. Je suis arrivé en troisième dans ce lycée. Je ne m'attendais absolument pas à ce que j'allais voir et à la pédagogie, l'enseignement. J'arrivais vraiment à comprendre. Les profs se mettaient vraiment à notre place. Ils se mettent à notre portée et ça, c'est vraiment bien. Tout ça pour trouver derrière très mal fréquenté. Je n'y laisse plus mon enfant. <rire> moi, il moi, faut que j'avoue que du coup, à côté de ça, sincèrement, c'était pas si mal. Il y avait une bonne ambiance et surtout, tu avais des profs qui essayaient de s'en sortir avec littéralement deux bouts de bois et, et, et, et, et trois bouts de feuilles. Tu vois ce que je veux dire Et moi quand j'étais au lycée là-bas, donc je vais vous expliquer après comment je suis retourné au lycée après là-bas en terminale. On était une classe de 15 donc j'ai fait bac ES, on était une classe de 15 et dans la classe de 15 on était genre 8 ou 9 à avoir eu le bac. C'est-à-dire que dans une classe de 15 personnes, t'as genre 6 ou 7. Mec, qui l'ont pas eu. Je ne me moque pas de ça, hein, euh, bien entendu. Mais 40% de taux d'échec au bac dans une classe. Tu comprends que, bon, à des moments, les élèves, j'avoue qu'on n'y mettait pas d'une autre, hein, C'était, on facilitait pas la chose au global, hein, qu'on se le dise. Malgré avoir parfois entendu plusieurs avis négatifs sur ce lycée, que je ne comprends pas, je l'ai choisi pour les nombreuses options d'un à un. D'ailleurs, j'ai pu participer à un voyage en Chine. Les membres de l'administration sont très engagés dans la vie du lycée et souhaitent le meilleur pour leurs élèves. Aucun lycée ne peut certifier avoir des professeurs qui plaisent à tout le monde et c'est normal. Si un élève veut alors il peut réussir n'importe où Personnellement, les cours de mes professeurs m'ont fait obtenir la mention très bien au bac de cette année Tout comme plusieurs élèves de ma classe Donc les critiques sont à revoir Je garderai un très bon souvenir de cet établissement Attends, attends, attends Attends, me... Un voyage en Chine Comment ça, frère <rire> Je me sens baisé. <rire> Moi, en plus, j'ai jamais eu cette chance. Moi, à chaque fois que j'étais foutu dans une classe, c'était la classe des gens qui ne voyageaient pas. La classe des gens qui ne faisaient rien. La quatrième, 3. Bon, y'a qui qui fait un voyage cette année en Angleterre Alors, la quatrième, un, deux, quatre, la trois Non, non, la 3, ils partent pas. Euh, J'en peux plus, frère, j'ai jamais fait de voyage scolaire, ni de classe verte, ni rien. On, on est allé voir Lac des Sapins, c'est à 50 bornes. Mais, mais Alors, attends, un voyage en Chine <rire> <rire> ah, ça a bien évolué, hein. ça a bien évolué hein. Non mais j'aime bien, j'aime bien C'est un peu un mix de tout Des gens qui ont quand même réussi à, à, tu vois, retenir le bon et le meilleur, tu vois, de leur scolarité Et des gens qui, eux, l'ont un petit peu plus subi Peut-être les mauvais côtés qui sont un peu trop ressortis à leurs yeux ou alors dans leur parcours. Et c'est ce qui fait justement ce que je disais en début de vidéo. La différence énorme, tu vois, entre des mecs qui vont vraiment te dire à chier, comme par exemple ce monsieur, rien ne fonctionne, les abords sont fréquentés par des racailles, descentes de police et violences régulièrement, professeurs, direction et surveillance nul incompétent et laxiste et euh, notre ami d'avant et son voyage en Chine, ou d'autres qui disent lycée incroyable, vraiment le meilleur enseignement de Lyon. Bon. Non, non, non, les... non. Attends, attends, attends, attends. <rire> J'avais pas vu. Lisa Incroyable, vraiment le meilleur enseignement de Lyon. Je n'ai jamais vu ça de mes yeux. Le niveau est équivalent à celui des grandes écoles américaines telles que Harvard et les autres grandes écoles pour ne pas les citer. Bref, école avec des enseignants des plus compétents. Je vous jure sur la tête de mon petit frère que vos 8 de moyenne se transforment en 18. <rire> j'aime bien, j'aime bien. J'ai voulu prendre un commentaire genre positif et tombé sur le roi du troll. Donc, au global, euh, là-bas, j'ai fait ma quatrième, j'ai fait ma troisième, j'ai eu mon brevet sans trop de problèmes. Hein. J'avais un de mes potes à l'époque Bon je me mets, je me mets sur ses codes vite fait Il a raté son ASSR deux fois Tu sais l'ASSR où ça te montre un médicament Avec une tête de mort et une voiture barrée Est-ce que vous pouvez prendre ce médicament avant de, de, de prendre une voiture Le mec l'a raté deux fois franchement Des fois tu croisais vraiment des génies Et juste après au lycée j'ai bougé et je suis allé dans un des meilleurs lycées publics de Lyon euh, qui s'appelle La Martinière Mon Plaisir. C'est un, un lycée scientifique qui fait que euh, seconde, S et STI2D. Genre, y a pas de ES, y'a pas de L. Eux les gens, les fumeurs droulés et tout, ça les intéresse pas du tout. Et donc du coup, bah, La Martinière Mon Plaisir, euh, Attends, regardons. Lycée que voici. Hein. C'est vraiment un très très grand édifice. Voilà, là c'est ça. Là, là, c'est exactement ça. C'est devant le lycée. Et auquel okay, je me suis bien, bien, bien amusé. Franchement, c'est fat. Regardez. Il euh, y a, oui, oui, il y a des terrains, il y a un énorme gymnase dedans, il y a deux grands internats. Il y a même un bâtiment où des profs vivent, il y a des BTS et tout. Franchement, en termes de moyens et en termes de, de flot, tu vois, ce lycée est vraiment énervé. Au moins sur ces détails-là, j'avoue que je m'amusais bien. Simplement, quand je suis arrivé en 2010 là-bas, d'accord, et que je me suis pris en octobre, un mois après la rentrée, on va dire un mois de grève pour la réforme des retraites de 2010, à rater tous les cours, etc., et à faire du blocus, à faire griller des pneus devant le portail du lycée jusqu'à qu'ils font dans deux... Bon, autant vous dire qu'à la fin de l'année, quand j'ai redoublé... <rire> Étais-je vraiment étonné hein Non, pas du tout. Un gros con. Laissez tomber. À 14 balles et tu découvres ce monde. Autant te dire que ça peut en secouer certains. Deux étoiles. Bon, je vais aller dans ce lycée cette année. J'espère ne pas être déçu. Même si c'est absolument pas ce lycée que je voulais. Donc bon. C'est pas... Bon... <rire> Encore une fois, hein, si, si tu dois aller là-bas, c'est mauvaise idée de dire euh, « Ouais, bon, je vais chez vous par défaut !» C'est vrai que je l'avais pas choisi, hein, j'espère que ce sera quand même acceptable. « Un bon lycée globalement, mais avec un problème catastrophique d'hygiène. Les toilettes des garçons ont été plusieurs fois fermées sur de longues périodes. Durant les deux années que j'y ai passé, les conséquences sont que les quelques toilettes restantes sont abominablement dégueulasses, traînant par terre des flaques nauséabroses. Ce n'est pas une hyperbole, sans parler de la file d'attente devant. » Ah, C'est vrai ça, je me rappelle, même à mon époque, il y a 10 ans, il y avait des moments, il y avait des chiottes, ils restaient fermés pendant 6 mois, etc. C'est un enfer, tous concentrés au même endroit. Et autant te dire que tu retrouvais les plaisirs de personnes de 15 à 17 ans qui allaient aux chiottes en étant, on va dire, euh, pas toujours euh, les plus soucieux de la propreté ou des personnes qui passaient derrière, quoi. Et surtout, tu découvrais que des gens, vraiment... Euh, tu sais, quand tu regardes les ch'tis, tu vois des gens tremper du maroil dans le café, tu te dis qui le fait tu découvres des choses. « Élève dans ce lycée dans les années 90. » Il y a maintenant 30 ans. « J'ai redoublé ma première à cause de Kazotte, prof de maths qui enseignait les maths comme dans les années 50. »« Un gars inflexible et buté qui recyclait ses anciens devoirs. »« Ceux qui ont réussi cette année-là avaient des frères et sœurs qui étaient passés d'avant eux et avaient donc déjà les corrigés. »« Ne parlons pas des cas plus nerveux comme Rapoport. » <rire> Prof de physique, le nom avec Le nom c'est nerveux, hein, tu le sens hein. Heureusement que j'ai appris sans elle Elle prenait des crises en plein cours en s'acharnant sur un ou une élève Pris au hasard et en lui reprochant Nawak Très heureux d'avoir réussi sans ces deux-là J'ai juste perdu un an gratuitement <rire> Ah ouais, notre poteau pour revenir 30 ans après Noter le lycée et décharger ce qu'il a sur le cœur Le frérot Ça lui a trompé un petit peu ça lui, a pesé, ça lui a pesé Hygiène fortement déplorable dans cet établissement Les toilettes sont infectées et nettoyées Lorsque tout le monde va manger aux heures de pointe aucune logique des professeurs irrespectueux. Mais c'est trop Et là, vous allez avoir une sorte de lutte des classes 2.0, les amis. Ma première année dans ce lycée s'est très bien passée, puis je suis passé en première et c'est devenu n'importe quoi, particulièrement au niveau de l'administration. Donc là, il détaille pourquoi, hein. Racisme envers certains élèves, mensonge, changement de groupe, machin. Je me demande donc pourquoi, étrangement, mes amis de première S n'ont pas ces soucis Doit-on voir une certaine discrimination envers les STI 2D <rire> Comme je dit, c'était un lycée scientifique. T'avais STI 2D et S. Les S... C'était les péteux, hein, les mecs qui étaient bons. Puis STI 2D, c'est un peu plus technique, mais c'est aussi intéressant, franchement. Moi, j'ai fait première STI 2D, dis-toi, tellement j'avais bien aimé ce lycée, j'avais décidé d'y rester juste pour pouvoir garder l'environnement, mes potes et tout. Puis à la fin, en hein, première STI 2D, quand au conseil de classe étant... Euh Étant délégué à l'époque, hein, euh, genre j'y suis allé et ils m'ont dit mais toutes tes notes c'est plutôt de la ES que tu devrais faire. Je leur ai dit je veux pas refaire une première. Ils m'ont dit trouve un lycée qui t'accepte en euh, Terminal ES et tu peux aller direct en Terminal ES. Et c'est ce que j'ai fait, je suis retourné à la cassagne à ce moment-là, et c'est là que j'ai fait ma Terminal ES et j'ai eu mon bac ES en un an au lieu de deux. Pratique. <rire> Redoubler si nécessaire, mais ne faites jamais une STI 2D Jamais Heureusement, il s'agit dès à présent de mon dernier trivesse MDR. Allez, bisous les michto et good luck <rire> Oh là là, rien de plus doux qu'un mec qui vient de défaire les saads dans les commentaires hein, ou dans les avis Google de ce truc. Voilà j'avoue pour le coup sur ce lycée, si j'ai un petit peu lu que des choses négatives un peu un peu marrantes, mais en réalité ça va. Il y a quand même beaucoup d'avis qui sont un petit peu plus corrects. D'ailleurs en, en termes de moyenne d'étoiles, il est mieux que mes anciens collèges qu'on a vus avant, beaucoup qui disent que c'était un très bon lycée. Moi, pour finir, hein, euh, de mon expertise personnelle, c'est un excellent lycée. Franchement, c'est un excellent lycée. Moi j'ai vraiment vraiment bien kiffé être là-bas. Le CDI est lourd, t'avais une salle informatique qui est chargée avec il y avait 10 ou 12 PC je m'en rappelle avec full jeu vidéo dessus là jouaient à Call of Duty 4 PC avec les autres ça faisait des petites lans et tout c'était énervé t'as un billard une agora franchement t'as des terrains de foot et tout une salle de muscu où tu pouvais aller gratuitement tous les soirs et tout là, franchement pour moi c'était vraiment énervé c'était un bon lycée et même si j'ai fait que bah au final je fais 3 ans 2 Deux. Deux secondes et une première et, et je n'en retiens que de bons souvenirs même si j'avais une prof de français qui était un peu déjantée à l'époque elle s'appelait madame benjamin si jamais elle regarde cette vidéo elle était un peu déjantée Mais hein. j'aimais bien j'aimais bien une fois on est dans une salle où il n'y avait pas assez de place pour asseoir tout le monde. Je me suis assis sur une table, parce que bon, on s'en foutait un petit peu. Elle m'a dit « Mais monsieur Haddad, si vous voulez pas insister à mon cours, allez-y, partez Mais partez, je vous mettrai même pas absent, partez !» Je lui ai dit « Vraiment ?» Elle a dit « Oui !» Bon, autant dire que je me suis levé, puis un deuxième. Puis un troisième, puis on est gentiment allé manger au snack à côté. <rire> la vie était belle. Et c'est sur cette anecdote que je vais euh, en rester là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petite lecture d'avis Google de mes anciens collèges lycées. Je sais pas, c'est comme ça, ça m'est venu en tête. Je me suis dit que ça pourrait être marrant. J'espère que vous avez rigolé également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Euh, surtout si vous êtes de ces collèges lycées, là, vous êtes passé hein, par un endroit où je suis passé. Ça pourrait être marrant d'avoir peut-être vous, dans les commentaires, vos anecdotes. Je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à la chaîne, les amis. Bisous.